Guten Morgen à leyiden, et tu seras aujourd'hui la lonishmat Avram Mordechai ben Israk b'vani Dvora bat Esther et David ben Fortuna. Si vous sautez vous aussi de une prochaine étude de Mishnah, contactez minutes éternel. Nous étions messeret k'tuvot, parik on, non, dans les Misha précédentes, on a parlé du sujet de pêcher à ça ou à pêcher à itir, le migot. Mais c'est un migot un peu plus, euh, plus perfectionné. De manière générale, dans, lorsque il y a des situations où, si j'affirme des choses, elles m'engagent. Et une fois qu'elles m'engagent, je ne peux plus faire machine arrière. D'abord, ça, peut-être qu'il faudrait commencer par là, d'ailleurs, pour bien présenter le, le cours. Expliquez tout d'abord, lorsque je. Par exemple, imaginez, je viens porter un témoignage. Il y a une rang grève dans le témoignage, une fois qu'on est témoigné, on ne peut plus revenir en arrière. Ce que tu as dit, on le prend à Dassov, jusqu'au bout. Même si je suis parti porter un faux témoignage, par exemple, sur réouven qu'il faut le tuer. Et une fois qu'on a décrété qu'on allait le tuer, d'un coup je suis rempli de remords, j'ai fait la bêtise de ma vie, que je veux dire, je jure par tous les noms. Que, que c'était une erreur et que je, je, je voulu me venger, mais en fait c'est pas vrai, il l'a pas tué. C'est trop tard. On ne peut pas, vous comprenez bien que, que quand on veut faire un mishpat, on est obligé d'établir que même une facture d'une chose, ça prend une valeur de 100%. Et on ne peut plus rien faire contre, et on va prendre les personnes avec. On va prendre maintenant le témoignage et on va aller tuer la personne avec. Parce que si on a pris le témoignage, on l'a retourné dans tous les sens, on a vérifié que c'était vrai. Ça se tenait debout, tu as dit un, un mensonge trop bon. Qu'est-ce qu'on peut faire On ne peut pas se demander. Nous, le monde, il fonctionne selon ce qu'on voit. On ne voit pas dans les cœurs, on voit selon les paroles, selon les propos. Tu ne réussis pas à prouver que ce que tu t'es apporté. On n'a plus rien à faire, on va tuer, on va tuer la personne. Par exemple, ça, c'est quand c'est pour un, un condamnation à mort. C'est la même chose il si faut frapper quelqu'un. Ou même aussi pour l'argent. C'est une règle générale, d'abord. Ouais, Kevin, chez guide, et nos guide. Une fois qu'on a déclaré une chose au Beddin, on ne peut plus faire machine arrière. Ça, c'est un élément de base. Lorsque maintenant on a des témoins qui signent sur un contrat, alors il y a une Alaha qui nous dit que pour signer sur un contrat, on signe. Reuven, Ben Yaakov, Shimon, Ben Yitzhak, ils, ils sont tous les deux témoins que euh, tu me dois euh, 100 000 shekels. D'accord Donc maintenant, j'ai deux témoins ici signés. Je vais pas au Beddin et je récupère directement mon argent. Parce que qui a dit qu'il y a eu réellement Rouven Ben Shimon et Itzrak Ben, je sais plus ce qu'on a dit, qui ont réellement signé. Peut-être que c'est moi qui ai pris un stylo qui ai créé une signature. Donc, quand on a un star qui sort, au din, il faut faire un Kiyom starot. Il faut être mis shtar, il faut le, le valider. Comment Il faut que deux témoins viennent et disent « Je reconnais la signature de Roven et la signature de Shimon. » Deux témoins qui viennent et qui affirment qui, ont, euh, qui, qui reconnaissent donc la signature. Ou encore... Nous, au BetDin, on sait que Reuven et Shimon, ils ont aussi signé sur un autre contrat qui a déjà été certifié au BetDin. On prend, on compare les signatures, on remarque que c'est exactement la même chose. Vous savez, avec les, les professionnels de la graphologues, ils sont capables de réaliser est ce que réellement c'est la même signature, même si on va faire la même forme. Mais si vous faites attention, il y a là ici, là, il, a, il appuie plus, il appuie moins. On va réussir à finalement reconnaître ce que c'est réellement sa signature ou pas. Ça, c'est une donnée générale. Donc, en fait, on a quelque chose de particulier. Un star, lorsqu'on a un contrat, il y a deux signatures en bas. La signature, ce ne sera un bon témoignage que lorsqu'on aura des témoins qui signeront, ou encore, même mieux, les mêmes personnes elles-mêmes qui viennent au Bedin, qui disent c'est nous qui avons qu signé, souvenez-vous. Ouais, ils sont passés dans la ville, Rouven ils font un petit crochet au Bedin, ils disent attention, c'est nous qui avons signé, on doit partir, mais souvenez-vous que c'est nous. Le Bedin va certifier le, il va faire un henpeck si ça vous intéresse. Il va donner un tampon dessus, qui va nous dire ça y est, ça fait certifié, On va faire signer les Dayanimes. D'accord Ça, c'est des données générales. Deux points, je vous ai dit donc, Kevan lorsqu'une fois qu'on a dit, une, on a dit une, un témoignage, on ne peut plus revenir en arrière. Mais aussi, je vous ai aussi dit que quand on a un contrat, alors même si on a signé un contrat, il faut certifier les signatures pour qu'on puisse utiliser le contrat pour ensuite l'utiliser. Une fois qu'on certifie, on l'utilise. D'accord Ce qui se passe, c'est que maintenant, on a notre méchant, on va parler d'un cas original. Il y avait un contrat avec la signature de Rouven et de Shimon, on demande à certifier les, les signatures de Rouven et Shimon les, ouais. et puis il y a Rouven et Shimon qui viennent en personne et qui nous disent « Attention, avant que je parle, je vais d'abord vous raconter quelque chose. Cette signature-là, c'est moi qui l'ai faite, mais j été, je l'ai faite par erreur. C'est-à-dire, il va venir en même temps, il vient témoigner que c'est lui qui signe, mais en même temps, il invalide aussi sa signature sur le même moment. Si, d'abord, peut-être qu'on va d'abord préciser quelque chose. Si Rouen est dit c'était ma signature, le lendemain, il vient nous dire, c'est vrai que c'était ma signature, mais j'avais un couteau sous la gorge au moment où j'ai signé, parce qu'on m'a forcé à signer, mais en fait, c'est du bluff. Il peut pas témoigner de la sorte. C'est trop tard. Dès que tu as ouvert la bouche, tu as dit que c'est un bon témoignage, tu as dit que as, c est, c est ta signature, on prend ton témoignage et on avance avec. Après, tu viens nous tu raconter des histoires, tu viens de nous raconter qu'en fait, quand tu avais signé à l'époque, tu avais un couteau sous la gorge, bah, pourquoi tu ne l'as pas dit hier C'est trop tard. Mais si tu le dis sur le moment, au moment où tu viens, tu témoignes, alors là, on va accepter ces paroles. Parce que, à péché à sar ou à péché à Itir, la bouche qui a interdit et la bouche qui permet. Ou la bouche qui va valider, c'est aussi la même bouche qui invalide. Donc si tu le crois, tu le crois jusqu'au bout. Il a dit tout ça dans une phrase, tu ne coupes pas ses paroles, en disant, bon je prends le début, je prends pas la suite. Tant qu'il a dit, dans, un, dans une même phrase, tu es obligé de prendre le tout. C'est le principe général d'abord, avant de rentrer dans tous les détails. Peut-être que maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, vite fait, maintenant, Mishnah, en vous donnant une allure, euh, en donnant l'allure à la Mishnah, puis après on reprendra dans les détails pour comprendre l'ampleur de tout ce qui est écrit, et chaque détail, chaque cas, comment il se présente. Aïdim Jamrou, des témoins qui viennent et qui nous disent, que ta vie a L'écriture, c'est notre signature. Aval, anusimainu, on était forcés, on avait un couteau sur la gorge, on a dit. Ktanimainu, en fait on était petits, on avait 12 ans. Ou encore, psuleidutainu, nous étions des Psoulim, hein, des gens invalides pour témoigner. On était des proches-parents, c'est vrai que c'est ma signature, mais j'étais le sur un, sur un contrat pour mon frère, je ne peux pas témoigner. Dans tous ces cas de figure, are elunemanim, ils seront crus. Pourquoi Selon le principe de la Mishnah précédente et tout ça, que, que si, je, si le Shtar, était bon, il n'était pas bon, je me serais tué complètement, puis, puis il serait resté invalide compl complètement. Donc si je viens, je parle, à ça ou à tir la bouche qui interdit, est interdit, c'est la bouche qui va permettre aussi. Maintenant, Vim yachedim sheukta viadam, mais si toutefois il y a des témoins que c'est leur écriture, ou encore, Oshayakta viadam, yotsemi ma komacher, où il y avait encore des que leur écriture, leur signature, qui sort d'une autre source, ça veut dire qu'en fait, nous obedin, Rouveneshimon, oh, on a un contrat de Rouveneshimon qu qu'on a déjà certifié, amenez-moi le contrat, on comprend la signature, on voit que c'est exactement la même chose, c'est la même signature parfaitement, et bien dans ce cas-là, einan ne emanim, ne seront plus crus, parce que ça se passe, à partir du moment où on a le témoignage, que c'est, on, on est capable de prouver de certifier le contrat sans leur bouche, on n'a pas besoin de leurs paroles. dans ce cas-là, le, le contrat on le certifie sans vous, vous, vous pouvez, dès que vous avez témoigné, vous pouvez plus venir invalider votre témoignage. Parce qu'une fois qu'on qu a dit, on a raconté quelque chose, on peut plus revenir et raconter autre chose. Ça c'est, voilà la Mishnah, vous l'avez compris. Maintenant il faut rentrer un petit peu plus dans, les, dans quelques petits détails, à savoir il y a un petit sujet qui se passe en fait entre les lignes, comme il nous le rallonge le bâtonura au début, en nous disant que, quand il y a écrit « Anosim Aynouk », alors, il y a une grande règle, vous avez déjà entendu parler de la « n Adam Messim Atsmo Racha ». Un homme ne peut pas témoigner sur lui qu'il est un racha. C'est-à-dire, c'est tout un sujet « comment le faire exactement ?». Je prends prendre un exemple grossier. Il y a ici du vin, on ne sait pas ce que c'est du vin caché ou c'est du vin pas caché. Et moi, je vais venir, je vais vous raconter, ce vin-là, il était initialement caché. Mais ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'ai eu un moment là, avec euh, la fête, euh, le petit papa euh, barbu et son, son, son boléro rouge, ben j'ai voulu, je l'ai sacrifié voilà, à la veau Donc en fait le vin est devenu du vrai gay, Nesser. Moi je ne suis pas cru, pourquoi Parce qu'un homme ne peut pas témoigner sur une chose qu'il a fait en, de manière interdite. Elle, Adam, Simon, Racha, puisque pour pouvoir témoigner que Ce vin est devenu interdit. Tu dois nous raconter que tu as fait de la Vodazara. Nous, on ne peut pas t'entendre sur toi que tu racontes que tu as fait la Vodazara. D'accord Après, tu peux raconter que ce vin-là, c'est un vin qui a été offert par un juif à la Vodazara en pensant que c'était toi, mais sans nous dire que c'était toi. Mais nous dit, si tu nous dis que c'était toi qui as fait la vaudazara, on ne peut plus te croire. Parce que dès que tu parles de toi, tu n'es plus cru. Un homme, il ne peut pas témoigner sur un avérin qu'il a fait. Et ça parle très longtemps en de chasse. Des fois, on va couper les paroles en deux, des fois, on ne pas couper les paroles en deux. C'est un très vaste sujet. C'est fréquent, euh, on ne peut pas en faire trop de détails, ça va faire trop long, mais c'est le principe général. De ce fait, maintenant, la, quand il y a marqué qu'on a été forcé, je vous dis qu'on avait un couteau sous la gorge, c'est spécifiquement parce qu'on avait un couteau sous la gorge. Mais si toutefois, j'étais forcé, parce qu'en réalité, il me devait 100 000 chez et si je ne signais pas, eh ben, il ne me, il, il me les aurait pas rendus. Donc j'étais Anous Mahmat mamon. j'étais forcé à cause d'un problème d'argent. Un problème d'argent, il fallait que j'avais pas le droit pour, pour pas le droit de signer pour euh, sur un sur un contrat que Reuven il doit de l'argent à Shimon et qu'il lui doit 100 000 pour moi récupérer mes 100 000 j'ai pas le droit de le faire pourquoi est-ce que je perde lui-même 50 000 pour que moi je gagne je perds pas de 100 je perds pas 000 Je ouais, j'ai pas le droit d'utiliser de, de, de brûler l'argent de Reuven pour moi sauver le mien si j'ai fait ça j'ai témoigné à faux donc maintenant je peux pas raconter que j'ai cédé à la, à la pression d'argent parce que je ne peux pas raconter sur moi que j'ai fait une avéra d'avoir signé, d'avoir cédé à la d'argent. D'accord Donc je ne suis pas cru. Et de ce fait, on va valider le, le, le, le certificat, et voilà, il devrait devra récupérer mon argent. Si lui, il a des remords, hein, il n'a qu'à payer, parce qu'il aurait fait un grama à cause de lui, il aurait perdu de l'argent. Mais en tout cas, il a pas. Euh, nous, on ne pourra pas le croire s'il si nous raconte ce qu'il bon. d'accord Donc Anoussima et nous, c'était spécifiquement avec le, avec le couteau sous la gorge, et pas une menace d'argent. K'tanimaïnu, bien sûr, on était petit, parce qu'un un, un témoin, il doit nécessairement avoir 13 ans, et lui, il nous raconte qu'en fait, il avait 12 ans quand il a signé, bon, alors là, on le croit, il, il se fait pas achat. Par contre, Psule et doutaïnu, on était des gens psoulim, alors ça dépend de ce qu'il nous raconte, on était des témoins invalides, c'est spécifiquement que, parce qu'ils nous disent qu'ils étaient invalides, parce qu'ils qu étaient, euh, étaient des proches parents. Mais s'ils nous disent qu'ils étaient invalides parce que c'était des et les Shabbat, mais depuis ils ont fait chouba. Tu peux pas témoigner sur toi qu'à l'époque tu étais un rachat. Et n'a c'est à un rachat. D'accord Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha. Khol Touv, c'est